Un petit vol Paris-Marseille, pas mal ça non C'est bon C'est C'est un C'est un C'est bon C'est vrai C'est C'est Comment ça va euh, Ça va On a très bon nettoyage. On s'était rencontrés et elle avait vu des séries dans lesquelles j'avais tourné, avec Ben Gousse d'ailleurs, dans les dégueuilles, dans dans les, les On ne le sait pas. Et donc quand elle m'a proposé son projet, moi j'ai trouvé ça je ça intéressant. L'idée de faire un, dans un avion Paris-Marseille un duty free assez spécial. Et puis il y avait je trouvais qu'il y avait beaucoup de liberté dans ce dans ce qu'elle faisait et que et que ça changeait un peu de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà pourquoi j'ai accepté. Mais là ce qui nous permettait c'était de mois d'avoir un peu plus de liberté pour jouer et de m'amuser moi avec ce que je sais faire avec mon outil qui est le, la comédie. Moi, oh, madame. Oui. Je vois qu'il y a plus de M16. Et si on vous prend une AK-47, vous mettez deux, trois grenades avec ah, Non, pas évident, parce que je suis en rupture de stock sur ce modèle-là, en fait. Je connaissais Karine, donc je suivais quand même de, de, de, un peu de loin le, les différentes étapes du, de la création de, de Vol 69. Et c'est vrai, comme on était sur un concept où il y avait plusieurs destinations, et puis au départ, euh, il y avait plus d'épisodes qui étaient envisagés. Euh, est venue la question de pourquoi pas faire Marseille, justement. Parce que bah, c'est une destination qu'on identifie, c'est vrai que c'est une série qui, dans chaque épisode, reprend un petit peu les, les différents clichés de chaque destination, et que, bon, moi, étant de la région marseillaise, j'en connaissais quelques-uns. Et puis, euh, quand on est acteur, on a envie d'entrer de, dans des univers, de, de voyager. Bon, la voyager, pour le coup, c'était bien, puisqu'on est sur une compagnie aérienne, mais au-delà de ça, euh, voyager, c'est-à-dire dans des univers précis. Et là il y avait vraiment un univers décalé euh, qui a été convaincant. Et du coup bah, c'est ce qui nous donne envie de, bah, de s'impliquer dans le projet. Déjà il y a marqué Sonia à ce qu'elle a tête, c'est ce que ça veut dire Sonia tête. Et s'en peguer, tu sais ce que ça veut dire s'en C'est quand tu es un peu trop bu, tu sais. Tu as le cerveau un peu qui disjoncte en fait. Ça, après on te dit es en enfin, tu vas me peguer en fait. Ben moi je pense que déjà Karine, premièrement, euh, si elle a fait appel à moi pour, pour, pour cette web série c'est qu'elle sait, euh, sait très bien qui est mon personnage de, de Bengouze chose que, que je ne suis pas là devant vous, et puis euh, on a fait, on, elle a fait surtout en sorte que, pour, mes, pour pour le texte, en quelque sorte, pour que je sois vraiment le Bengouze. Je suis même pas folé au début, c'est que j'ai eu un texte, pour une fois un, j'ai eu un texte en fait, parce qu'habituellement on me donne du ça je viens en free fight en fait. On me donne, euh, me donne euh, les deux trois mots euh, les deux trois gros traits en fait à dire et après euh, j'ai fait un peu à ma façon, je la, je la remasterise en, en mode en mode c'est pour ça que j'étais un peu surpris dans mon ça J'ai passé euh, une journée de tournage vraiment formidable parce que c'était la première fois de. C'était la première fois de ma vie que je tournais dans, une, dans, une, dans, dans un cockpit. Ça change un peu des, des habitudes ou comme vous a dit euh, Moussa, qu'on a tourné dans, avec les secs pas ou que ce soit avec, euh, avec les dégâts. Monsieur, excusez-moi, est-ce ouais. que vous pourriez vous taire Je suis en train de faire les consignes de sécurité. Et à mon avis, sur cette compagnie, vous risquez d'en avoir besoin. Oh bonne mère, et ça va Je suis ah ouais en train de tcha là Tranquille, Ah ouais Et moi, qu'est-ce que je fais, là Je suis en train d'essayer de faire décoller un avion, OK ah Mais fais-moi là, là Elle nous prend pour, pour être pas coulée, ce connasse Mais je t'explique, si je m'en ce gros je vais l'escalter et aller sur l'enculé d'avion, c'est bon Là c'était sur le ton de la comédie et c'est pour ça que moi j'y suis allé parce que je... Et c'est pas un risque que je prenais parce qu'on euh, était en... On était en terrain ami avec, euh, avec Karine. Mais euh, moi ça me permettait d'aller chercher des choses que j'ai pas l'habitude de faire avec des acteurs que... que, que j'avais envie de rencontrer que je, On se connaissait mais on avait jamais travaillé, on devait travailler ensemble je ouais. crois sur un truc, euh, un projet à lui. Et puis comme il dit bengou, ça à un moment donné ben... On, on met un peu de nous-mêmes aussi, on n'a pas peur, parce que c'est dans un climat assez, assez généreux. Donc euh, on y va, pour, on ne prend aucun risque, le risque c'est elle qui le prend. Et puis c'est une vraie aventure, parce que j'ai découvert des choses que moi, moi on ne m'aurait jamais proposé, Voilà. Je me permets des blagues maintenant, parce qu'avant je pensais que je faisais peur, mais maintenant j'essaie je de, de faire des vannes. Non, c'est sérieux, c'est sérieux. J'ai découvert que je pouvais m'amuser avec la fibre comique, voilà. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi depuis que j'ai fait. Moi, à la base, en tant qu'acteur, c'est plutôt dans un registre dramatique. Et même quand Karine me l'a proposé, j'ai dit euh, :« Mais t'es sûr C'est de la comédie J'ai jamais fait. J'étais pas forcément. À la limite, c'est le seul genre que j'étais pas serein d'aborder. Et en tant qu'acteur, et je suis scénariste à part aussi. Et, et c'est vraiment la comédie, ça n'a jamais été mon fort a priori. Et puis finalement, on s'est éclaté. Et, et autre chose qui était aussi très convaincant et très attirant euh, sur ce côté-là, c'est que souvent on associe web-série à manque de moyens, manque de budget, mais là on a tourné dans des conditions extrêmement professionnelles, euh, en plus avec un avion vraiment imposant, et, et forcément c'était aussi intéressant d'avoir voilà, ces conditions-là de tournage euh, qui étaient très carrées. à la pression de tu sais nous à Marseille on la boit souvent on la pas tu vois mais...